c'est comme ça que ça marche mais enfin pour aujourd'hui c'est ira salut tout le monde, j'espère que ça roule bon je vous le disais hier, direction de boulot il est 10 du mat' même pas, il est 10h moins 20 Réunion ce matin, euh, ça picote, et même pas trop d'ailleurs, j'ai dormi 3 heures, ça va, c'est dire que je vais le payer cet après-midi, mais bon, chaque chose en son temps pour l'instant, direction le 15ème, et je prends la Rebelle ce matin, quand je fais juste un saut le matin, j'aime bien prendre la Rebelle, la faire rouler une fois de temps en temps, oh trop bien, le canam bien cru qu'il avait disparu cet astre-là Peu de soleil de bon matin, ça fait pas de mal Oh, oh oui le Scénic Scénic il a failli faire touche-touche avec le camion là Putain, j'avais pas prévu les bouchons sur le trajet Je le sais hein, parce qu'à chaque fois qu'on roule le matin on est pris dedans mais On roule pas assez le matin pour que j'imprime l'info Ouais non mais c'est blindé à mort la merde J'avais pas prévu ça dans mon timing Merci Opéré Une manœuvre stratégique qui a porté ses fruits Il bouge vachement son carénage à lui. Oh la vache, qu'est-ce qu'il fait là N'importe quoi Son carénage à lui. Ah, il manque une vis. Fasse gaffe. Oh oh, oh. Ah, Ouais, merci, mais bon. <rire> T'es en plein milieu. Avant de se mettre en plein milieu, le réflexe. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, il, veut plus. il boude. En deuxième, je crois que j'étais en première. Je me suis appuyé sur le sélecteur, du coup ça a rétrogradé. Vache. Oh bah. Tous les vélos sont tombés avec la tempête cette nuit. Et voilà. Bonne réunion à moi. Bon, bonne chose de faite déjà. Retour à la maison. Au déjeuner, sieste, travail, rugby, travail, maison. Alors ouais, on va avoir un problème là. Bien vu l'aveugle. Ah il est en warning le bus merde on n'avait pas vu. Alors oh, non, non bah, c'est une vaste bleue. À quoi tu joues, chef Il a du mal à décoller ton biclou, là Soit faut travailler les jambes, soit faut desserrer le frein. Il y a quelque chose qui va pas. Ça bouchonne Allez fonce Moïse, tu vas m'ouvrir la voie comme ça. Oh bah les klaxons des grosses motos, c'est abusé. Oh, oh, oh. Hyper ambitieux. Mais non, incroyable ce truc. Tu as déjà vu ça C'est un vélo, wesh C'est un vélo-cabine Un vélo-bin oh, Trop belle cette voiture, la DS9 Faut avancer mon ami hein. Oh la vache, qu'est-ce que j'ai faim pas habitué, moi. Plus habitué, en tout cas. Bon, nouvelle oreille. Chez mon restaurateur local. Voilà, allez. On va se restaurer. Et se reposer. Non, je peux pas tourner. Bon, faites de moi votre blaireau. Et j'ai encore eu des problèmes de caméra. Dans la précipitation de tout à l'heure, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai pris une batterie pas chargée. Je me suis dépêché de vous le dire sur le trajet pour venir au boulot. Bah, j'ai même pas eu le temps, ça a coupé avant aussi. Alors comme ça on m'amuse muselé, on me censure, je, enfin je me censure en vrai. Let's go to the rugby, on a 14 minutes pour y arriver, on n'y sera pas, mais c'est pour bien grave. Ah, bah. Il se met à flotter en plus, tu vois pas ma chance toi, parce que c'est maintenu toute la journée. La petite aide d'honneur. Merci bien Oh là ouais. Ça ressemble plus tellement à de la ce qu'on se prend dans la tronche les amis Merde Ça pas que je suis en train de me faire grêler dessus là Évidemment ça tombe au moment où je vais me foutre en short dans un, dans un stade moi Putain Oh la vache. wow Oh. Wow, wow. Faut qu'on fasse gaffe à ça. Avec oh, double lui, avec sa fumée là, pas ouf. Yes, si on a un peu de chance, il pleut qu'à Paris et pas à Nanterre, pas au stade, en tout cas pour l'instant. Et voilà, 21 minutes, le temps euh, normal sans folie. Euh. Circulation lambda, pour arriver au stade depuis le taf, c'était moi bonne chance, donne tout champion Bon écoutez, il a certes pas fait très chaud, enfin c'était soutenable et surtout il a pas plu, ça fait plaisir On connaît maintenant plus d'hésitation droit jusqu'au taf. A priori, le périph' ferme pas et si c'est le cas, je pense qu'on est à l'heure pour devancer la fermeture. On va voir. J'ai faim. Oh là là. Il est 10 heures. Non. Il y a un start and stop. Oh putain, stop and start même sur le Honda Forza, le scooter incroyable. Oh, pop-hop. Hop, hop. Coup dur. Un coup dur. On va essayer d'échapper le bazar qui s'offre à nous. En tournant par là dites moi que c'est possible Marc. putain j'ai pas repéré j'espère que ça passe ça voilà bon jusque là pas d'embrouille on voir pour la suite Fluide, papa, bah, bah, bah. coup de mètre. Pas le temps de niaiser. On se rabat parce que là il y a du sauvage. Ouais. Appel de phare ou pas Non, pas jusque-là, c'est un sauvage timide. Sors de mon cul toi. Trop proche. Oh là là, mais ça va pas, non, le Scénic là, je pense qu'il se prépare juste à prendre l'autoroute, mais je pensais qu'il doublait par la droite, mais à mon avis, il en a le profil. Et bien voilà, place au travail maintenant, manger de par j'ai faim. Dernier trajet du jour. Enfin, du jour On est déjà vendredi donc c'est le premier mais t'as compris le truc quoi dernier trajet du jour avant le dodo de la nuit quoi qui okay, mène jusqu'à demain et ben ça se rafraîchit méchamment ah j'ai même pas regardé le périph mince qu'est ce qu'il nous dit périphérique fluide et ben voilà j'ai regardé le périph on peut y aller marquer la urne périphérique fluide les deux dedans et dehors un t comme les diamants croisés quand même plus agréable quand il flotte pas hein. on a beau dire euh... Pas trop mal ce qu'on vient de faire là. Sorti comme un petit chef. Et ça, pardon, je vais revenir au contrôle technique, mais le machin il fait un bruit de fer et quand il roule, il n'y a pas un feu qui fonctionne, sauf quand il s'arrête. Il pue l'essence comme s'il n'y avait rien entre le réservoir et mon nez. quoi. Ça, ça mérite 70 balles, désolé. Hein. Oui, oui, bah là, voilà, défécond sur les marquages au sol. Un rien à foutre. Ah, taxi. T'es en ville, muchacho Bon, bah voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve demain, parce que je vais bosser au Zénith. Donc euh, bonne nuit, soirée à demain.